De la famille d'Ulysse, le tri blanc est identifiable avec ses trois feuilles et ses trois pétales d'un blanc immaculé. Au mois de mai, on l'observe formant de vastes tapis dans les érablières. C'est une plante à croissance lente, qui prend plus de dix ans avant de fleurir et qui peut vivre jusqu'à l'âge vénérable de cent ans. On observe, depuis quelques années, un déclin de ces populations, en partie en raison du broutage par les chevreuils et de la cueillette. Ne devrait-on pas se contenter de l'observer, afin qu'elle puisse encore émerveiller les générations à venir